Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Euh, bon bah écoutez finalement il y a moto aujourd'hui, je vais au Capriccio. C'est un, un, un petit traiteur italien euh, dans Paris à Saint-Lazare. Une tuerie, c'est les meilleures pâtes que j'ai jamais mangées de ma vie. Euh, mais j'y vais pas pour les pâtes, j'y vais parce que c'est donc l'anniversaire de madame et elle a kiffé. le. Il sert un Prosecco là-bas, c'est l'espèce de champagne italien. Euh, voilà. Et euh, il a un truc, euh, mais c'est une tuerie introuvable euh, en France Et ça coûte trois fois rien quoi Et comme elle a kiffé, j'essaie d'aller lui en prendre deux bouteilles Mais bon, acheter deux bouteilles d'un apéro à un restaurateur euh, Oh putain, le radar Je pense pas qu'il... Bon, on va voir J'ai commencé à parler avec lui sur Google Maps Car c'est possible, vous pouvez discuter avec les commerçants sur Google Maps Il avait l'air arrangeant, mais là je vais débarquer un peu à l'improviste On va voir ce qu'il dit Merci concentré mais altruiste. C'est beau. Allez bah vas-y. Ouais. Oh, tu vas baiser la gueule, fonce. Bon le GPS m'a planté bien naturellement, mais l'avantage qu'on a c'est que je connais plutôt bien le coin. Pardon, je connais pas le coin, mais je connais bien la route pour y aller, paradoxalement. Une fois qu'on sera dans le quartier, il faudra que je le réactive, mais là, pour l'instant, on est sauf. Et toi je... non, non, voilà. Patience, patience. Ah. Merci bien. Oui. Pourquoi il y a la police, là quest ce qu'il nous prépare Il y a un retour des gilets jaunes ou quoi Oh Oh c'est un champ de mine j'avais oublié punaise. Enfin j'avais pas oublié mais j'espérais que ça s'était arrangé. Tu parles on connaît madame le maire. C'est pas demain la veille. Oh là là c'est un champ de mine. Trop de balles. Ah oh non mais un truc qui cloque de triomphe C'était les pompiers Il y a pas grand monde Vendredi 15h C'est chelou On prépare un truc là On va repartir dans une demi-heure On n'avancera pas tu vois hein. Bon j'ai pris une tempête Voilà on y est mis bien longtemps on arrive au moment où il faut que je tourne à gauche là c'est là je crois activer ouais, cette bouse voilà 7 km 9 non je crois pas vraiment pas Vamos, vamos Moi bon, je suis un ouf J'avais prendre le contresens T'as me sens mieux là Même pas puisque je m'en éloigne. Ah, oui c'est ça Ouais ça me parle Tout ça ça me parle, j'aime bien Rue du Rocher, bah voilà parfait C'est celui-là, Tristan Bernard. Il est connu ce théâtre. Oh. C'est trop mignon. Ça, je savais pas. Et il va être par là, le Capriccio, je crois. 130 mètres. Il est un peu plus bas. Voilà, juste là. Paolo, oh on va voir Paolo oh Bon bah ben, voilà, c'est commandé Alors là, c'est le week-end, il en a plus Il est fermé le week-end, il bosse beaucoup avec les bureaux Donc on va composer sans ce soir Mais au moins on va en avoir deux caisses J'ai pris mes amis Bon, mais comme ça on est généreux Putain c'est sublime ça Vache, ce point de vue là il est ouf Ça vaut le coup de se perdre dans Paris, en fait. Vous roulez au pif, vous mettez... Une... Soit, soit vous roulez au pif, vous vous perdez, et puis après, vous mettez le place pour rentrer. Soit vous mettez une adresse au pif, et vous laissez porter. C'est l'église Saint-Augustin, en fait. Je connaissais deux de nom, mais n'avais jamais vu. Ah oui C'est le rond, mais... C'est le rond-point par mois. Rond, Par contre d'habitude je passe pas par là donc euh, on va se laisser porter. Oui. Merci. <rire> J'ai estimé que j'avais plutôt forcé, j'étais plutôt pour euh, moi te laisser passer mais c'est adorable. T'avais un méga tatouage oui en, en plus. Merde je me se tromper, c'était derrière. Oh là là. Non c'est bon c'est ça Ok ça y est je comprends la stratégie Oui mais si effectivement c'est brillant c'est brillant rappelez-vous la fois où je connaissais le chemin je rentrais ou de Saint-Lazare ou de je sais plus où en tout cas on avait pris le début de cet itinéraire là et puis je m'étais retrouvé dans des travaux j'avais fait demi tour je sais pas quoi et eh ben, c'est cet itinéraire là qu'on aurait dû prendre, mais comme il y a les travaux, que c'est le bordel, il nous fait passer par là, c'est-à-dire la porte d'après. Et comme ac, et eh ben, on a le périph', quoi. Tu comprends, Capito Ouh la déesse Ouh là là là là là là, là. La technique du cochon qui fonctionne. Oh bon. Bah. Oh bon emmerdé par la couleur des feux en scoot là. Oui, bah allons-y. C'est la déco. Merci, oh là là. Merci. Le Capriccio là les gars, faut que je vous en parle quand même parce que c'est un restaurant incroyable. C'est tenu par Paolo et Delphine, un italien 100% pur jus, adorable et sa femme, Delphine elle est française. C'est le même plat depuis 25 ans. Une escalope milanaise avec des pâtes sauce tomate. C'est la meilleure escalope milanaise de votre vie. Vous n'en trouverez jamais de meilleure au monde je pense. Ils ont une petite soupe magique en cocktail Ils ont ce fameux prosecco introuvable qui est un délice Et Après il te fait un sous maison C'est une dinguerie il y a, euh, Franchement il y a HPA Il doit y a avoir euh, une dizaine de tables dans le restaurant Et il fait 200 couverts par jour Il fait que des services le midi Il attaque à 11h, il finit à 15h Les services après, Lui il arrive à 7h et il part euh, Là tu es en train de plier euh, à 16h quoi incroyable. J'ai mis un gros punch dans mon rétro au lieu d'attraper mon Guido. Je suis vraiment une chef, stop. C'était fleuri ton truc hein. fait un stage chez Jardiland ou quoi Non on se moque pas, j'en ai plein moi-même. Bon ben les amis, merci d'être restés jusqu'au bout. Euh, pour le coup, il n'y a pas de vidéo demain, puisque tout le week-end, je suis en stage de rugby à Bourges. On part à 7h30, putain, mais j'ai appris qu'on était en, en car. Donc, je vais dormir. Et, bah écoutez, je vous dis à la semaine pro. Merci, ciao, bye.